Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est le théorème de Thalès. Mais auparavant, il nous faudra définir les conditions d'utilisation de celui-ci. Autrement dit, les configurations dans lesquelles il s'applique. C'est une autre vidéo intitulée « Utiliser le théorème de Thalès » qui présente un exemple d'application. Commençons par regarder dans quelle situation peut s'appliquer le théorème de Thalès. Voici les trois cas possibles. Le point commun à ces trois configurations est qu'elles sont toutes constituées de deux droites rouges, AB et AC, séquent en A, et de deux droites bleues, MN et BC, qui sont parallèles. Regardons les particularités de chacune d'elles. Dans cette première configuration, le point M appartient au segment AB, de même que le point N appartient au segment AC. Dans cette deuxième configuration, le point M appartient à la demi-droite AB, de même que le point N appartient à la demi-droite AC. Ces deux premières configurations sont constituées de deux triangles AMN et ABC qui sont emboîtés. Enfin, dans la dernière configuration, les points M et N appartiennent aux droites AB et AC. Elle est constituée de deux triangles AMN et ABC qui sont en configuration croisée ou en papillon. On remarque que dans ces trois situations, deux des côtés des triangles AMN et ABC se prolongent l'un l'autre, et que leur troisième côté, Mn et Bc, sont parallèles. C'est sous cette dernière condition, à savoir que les côtés Mn et Bc sont parallèles, que le théorème de Thalès peut s'appliquer. Voici donc cinq énoncés du théorème de Thalès. Lorsque M et N sont deux points respectifs de deux droites AB et AC séquentant A, si les droites Mn et Bc sont parallèles, alors les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles. C'est-à-dire qu'on a le tableau de proportionnalité suivant. Autrement dit, on a la double égalité de rapport suivante AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Tout cela traduit le fait que les triangles AMN et ABC sont dans une situation d'agrandissement-réduction de coefficient AM sur AB. Ou enfin, que le triangle AMN est l'image du triangle ABC. Par une homothétie de centre A et de rapport AM sur AB dans le cas des triangles emboîtés, et de rapport moins AM sur AB dans le cas d'une configuration croisée. À quoi sert le théorème de Thalès En fait, il permet de calculer une longueur manquante dans une configuration de Thalès, en général la longueur d'un côté d'un des triangles AMN ou ABC. Pour conclure, il faut retenir que le théorème de Thalès permet d'exprimer la proportionnalité des longueurs des côtés de deux triangles qui sont dans l'une des configurations décrites en début de vidéo. Et c'est dans la vidéo Utiliser le théorème de Thalès qu'est développé un exemple d'utilisation.